Hola, mi nombre es Andrea y acompáñenme en una aventura más con Neurofilos por el Mundo. You make my heart break more every day Neurophilos n'est pas seulement un projet, c'est une famille où des gens de différents goûts se rencontrent pour philosopher, interagissant à travers des lectures, des activités et des débats. Bon, salut tout le monde, euh, je vous conseille de rejoindre Neurophilos. Okay, tu dit un... Bonjour, je suis français, je m'appelle Jilan et je soutiens Neurophilos. Bonjour. Salut tout le monde, je m'appelle Caroline J'ai 28 ans Et je vous présente le projet Neurophilos Qui est un super projet Qui vous, met, qui vous fait réfléchir Et qui est super et rejoignez-le à travers le monde, voilà.